On est à Voiron pour un stage de préparation olympique combiné bloc-dif. Ce matin, on, on s'est un peu plongé dans le monde des JO, on va dire, en expliquant un petit peu ce que ça pouvait être les Jeux. On a, on a vu ensemble ce qu'allait être le, le, le parcours de qualification aux Jeux Olympiques. Et puis voilà, maintenant, il y a cet après-midi au programme la mise en pratique du, du format olympique avec du bloc et de la diff le même jour. participent aujourd'hui sur le stage, c'est ceux qui ont été euh, sélectionnés pour l'étape de coupe du monde qui aura lieu au Japon à Morioka et également euh, le même week-end, ceux qui vont participer à la compétition au Master de Laval au format combiné Bloc Diff. Voilà, donc, euh, on fait un, un package on va dire, de préparation pour ces deux compétitions où ce sera l'occasion pour les grimpeurs de prendre des repères sur ce, sur ce nouveau format, avec cette nouvelle modalité, euh, sachant que sur ces deux compètes, il y aura des règlements légèrement différents parce que euh, l'IFSC est encore en train de, de, de finaliser le règlement qui n'est pas, euh, pas complètement calé. Euh, la voie vaut 100 points au maximum si on arrive à la toper et, euh, et les blocs valent 100 points si on arrive à faire tout flash. La particularité en bloc, c'est qu'il y a deux, deux prises de zone qui ont des, des valeurs différentes. Et puis euh, ben en difficulté, euh, le, le, la valeur des prises euh, augmente au fur et à mesure qu'on va monter dans la voie. Donc la dernière section de la voie, c'est là où il y a le plus de points à aller chercher. Euh, donc voilà, ça, ça change un petit peu la donne, en bon, sachant que de toute façon, euh, ça reste des blocs et des voies euh, à faire. Quoi. Ce intéressant sur ce stage, c'est à la fois bah, à nouveau de prendre des repères, de s'organiser pour, euh, pour préparer ces compétitions, mais plus largement euh, s'organiser pour euh, le, le, le parcours de qualification et, et, et les JO. Et puis c'est l'occasion aussi pour le, pour le staff de se mettre encore plus en mouvement pour accompagner les athlètes dans leur projet, dans leur projet de performance.